1, 2, 1, 2, alors c'est une voix grave, ma voix la plus grave, c'est Stallone qui le dit, ouais, pas mal là non Jamais un commentaire ne sera assez grand Pour dépasser la cime de la moralité Et jamais le troll ne sera intelligent Pour réfléchir un peu plus fort qu'un menuisier Pour toucher l'invisible qui se cache dans l'esprit Encore l'aurait fallu qu'un esprit l'en ait on donne à manger, la confiture au con, on engraisse les ânes, les moutons, les pigeons, fatigué, fatigué, fatigué de tout lire et fatigué d'en chier, fatigué de chercher quelques traces d'esprit, quand la moitié des cons font de la philosophie, fatigué, fatigué. J'aimerais être un tourteau, faire comme ces imbéciles Me noyer dans leurs mots, à devenir scatophile Ou le plus évolué de la chaîne alimentaire S'amuse à faire du à baiser mon grand-père J'aimerais devenir sourd, idiot à la fois Traverser le tambour qui bat au fond de moi Et partager un peu, tant que les gens le comprennent Pour dire je partagerai rien, ou pas plus que ma haine fatiguée. Fatigué Fatigué de sourire et fatigué de chier Surtout ne plus rien dire, faire semblant d'être Le L'homie est si cruel que je m'y suis blessé Fatigué Fatigué Le temps que ça soupire, y a des claques qui se perdent Il faudrait s'accroupir pour pas recevoir leur merde Pour toucher leur sagesse au comptoir d'un tronquier Faudrait parler le chien à une chaise emballée Fatigué de le voir faire le clown pour vivre De changer de trottoir, de parler au blaireau Et même si j'ai pas de droit, j'irai que j'ai vécu Que pour lui rendre un doigt bien le fond dans son cul Fatigué, fatigué Fatigué que je développe, fatigué du fumier, fatigué des salopes et puis des enfoirés, fatigué de l'Europe, fatigué du français, fatigué, fatigué. Je voudrais être un piaf et boire l'eau de ton Ricard Me nourrir de cacahuètes, être ami de personne Avoir la tête dans le cul, aussi loin que possible Pour ne pas réaliser que c'est con me font chier Je voudrais aimer ma mère, me dit que ça se dit pas de vouloir Que c'est pas très poli, qu'il vaut mieux que je me la ferme Alors je me tais un peu, et je vais jouer les guitares Mais c'est plus fort que moi, faut que j'ouvre mon claque merde Fatigué Fatigué, fatigué des débiles, fatigué des retardés Fatigué de l'imbécile que je viens de contrarier Et qui croit que ces petits pouces me font sûrement bander Fatigué, fatigué, fatigué des commentaires et de leurs usagers Fatigué de délire, fatigué de la fermer Comme les converticules, les retourne, je Fatigué, fatigué Jamais un commentaire ne sera assez grand pour dépasser la cime de la moralité. Et jamais le troll ne sera intelligent pour réfléchir un peu plus fort qu'un enculé. Oh bon, merde, c'est pas ça, c'est pas ça, refais. C'est qu'un menuisier. Je vous être un piaf, oh merde. j'ai fait le merde. Merde, attends, oh, refais-moi ça. Oh, merde, oh, putain, j'ai bousiller ma voix. Oh. Ah je voudrais très. Être... Oh merde! Euh... <rire> j'ai pu lire! Je voudrais! Moi, ah, c'est bien. Ouais, je suis... je suis pas tout à fait prêt pour le concert, quand même. Ouais. Mais ah, en même temps, j'ai pas fait le, le Renault euh, bourré. Vous êtes en piaf. Et voilà où tu regardes. Au revoir. Ah